Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Luc Mélenchon dévore-t-il les enfants crus chaque matin Rien ne nous permet de vous l'affirmer. Mais nous vous l'affirmons. Et pour mieux comprendre les enjeux, tout de suite, le témoignage d'un citoyen français lambda. Pierre Gattas, bonjour. Bonjour. BFM TV, un média libre et de confiance qui réfléchit pour nous.